Ok, euh, pour euh, cette section, nous allons parler un tout petit peu des indicateurs de programme. Je pense que Sylvia, dans ses derniers mots, a euh, rapidement montré euh, la sélection de ces indicateurs de programme. Euh, mais dans cette présentation, nous allons voir essentiellement c'est quoi un indicateur de programme. Euh, comment est-ce que nous pouvons définir ces indicateurs C'est quoi la différence entre euh, les indicateurs de programme liés aux événements et puis aux, liés aux, aux enrôlements Et essentiellement voir comment est-ce que nous pouvons visualiser euh, ces indicateurs de programme, d'accord Donc dans sa présentation tout à l'heure. Elle là, vous a montré comme euh, avant-hier où vous avez pu utiliser le rapport d'événements pour pouvoir afficher la liste des personnes enregistrées. Et vous avez aussi eu la possibilité de faire appel à certains champs euh, en tant que liste déroulante et afficher certaines informations. Du coup, euh, vous avez aussi eu tout à l'heure la possibilité avec le, le visualiseur d'événements. D'appeler certains champs, de dire par exemple si c'est cette personne masculin ou féminin, d'afficher certaines modalités. Donc là-bas, dans le visualiseur, vous avez eu la possibilité de choisir. Euh, mais est, il peut arriver que euh, pour certains cas précis, vous ayez besoin de plus d'options disponibles. C'est là où l'indicateur de programme vient compléter ce qu'on peut faire déjà avec la sélection au travers des rapports d'événements et puis des réaliseurs d'événements. Donc, avec l'indicateur de programme, vous avez la, la possibilité de formuler euh, votre euh, requête afin d'avoir les données que vous souhaitez et avoir éventuellement. Donc, dans ce cas de figure, nous voulons voir le nombre de personnes qui ont reçu cette première dose d'Affra donc, il va falloir faire appel euh, au type de vaccin et euh, ensuite au nombre de doses. Donc, on a là-bas deux champs et nous voulons préciser essentiellement euh, ceux qui ont reçu peut-être euh, cette première dose, peut-être après ceux qui ont reçu cette deuxième dose. Ce qu'on ne pouvait pas faire essentiellement avec le rapport d'événement et puis le visualiseur d'événements. De l'autre côté, on pouvait avoir la liste. Mais euh, si on souhaiterait avoir peut-être un tableau de bord, le nombre de personnes ayant reçu la première dose et puis le nombre de personnes ayant reçu la seconde dose, on a obligé de passer par un indicateur de programme qui vient en fait combler ou compléter l'utilisation des autres modules d'analyse afin de vous permettre euh, d'afficher ces informations-là. D'accord? Donc, ça a un volet assez flexible. Euh, parce que ça permet euh, d'avoir plus ou moins tout ce que vous souhaitez avoir comme information ou selon la requête, euh, en se basant sur le nombre de visites opérées ou le nombre de personnes enregistrées. Donc, vous avez euh, cette possibilité de pouvoir définir toutes les modalités euh, nécessaires pour pouvoir dire « Ah, ça, c'est une personne enregistrée euh, ». C'est là où nous pouvons aussi voir... Euh, le nombre de personnes, peut-être le nombre de cas suspects enregistrés et le nombre de personnes confirmées après examen, ainsi de suite. Donc, avec ces indicateurs de programme, nous avons la possibilité de pouvoir formuler tout cela et les afficher, bien sûr, à partir des outils d'analyse que vous connaissez déjà, euh, peut-être le visualiseur, le tableau de tabacase dynamique. Nous allons euh, revenir sur ce point. Euh, mais il faut savoir que euh, lors de l'utilisation lors de du tableau croisé dynamique pour le rapport d'événement, euh, quand vous choisissez peut-être directement tableau croisé, quand vous utilisez rapport d'événement, que vous prenez tableau croisé dynamique, vous n'avez pas forcément la possibilité de voir à la fois les éléments de données d'un premier stade et de voir en même temps les éléments de données d'un second. Ce Donc, c'est ce qui euh, entre en jeu en matière de limite par rapport à l'utilisation de ces outils d'analyse directement pour pouvoir afficher les données. D'accord? Donc, euh, pour pouvoir contrôler ou gérer tout cela, les indicateurs de programme avec les options disponibles viennent nous permettre de, de pouvoir afficher toutes les informations directement. Uh, sur nos, nos outils d'analyse et de suite D'accord. Donc, nous avons uh, des avantages par rapport à l'utilisation de ces indicateurs de programme. Premièrement, uh, la flexibilité, uh, parce que quand vous voulez créer un indicateur de programme, vous avez tellement de possibilités uh, pour pouvoir uh, bien uh, noter les requêtes puisque vous avez la possibilité de choisir les événements que je vais expliquer, les enrôlements que je vais expliquer. Et bien sûr, dire à, au DHS de, de compter ces personnes-là selon une modalité. D'accord Donc, c'est ce que j'appelle requête. Et après, vous avez aussi l'avantage de pouvoir visualiser ces indicateurs de programme à partir de peut-être de la carte, ce qu'elle a montré tout à l'heure. Ensuite, du visualiseur que vous connaissez déjà. Euh, et peut-être euh, au niveau du tableau basé d'analyse. Donc, vous avez cette possibilité de pouvoir afficher ces, ces indicateurs-là à travers ces, ces outils d'analyse et euh, bien sûr, se baser aussi sur euh, peut-être euh, euh, la manière de compter. D'accord? Donc, vous avez aussi la possibilité de dire au DHSE, peut-être d'afficher peut-être la moyenne ou de faire la somme une valeur ou de compter. Donc, il y a toutes ces modalités que vous avez directement au niveau des options que nous donnent des, des indicateurs de programme. Euh, donc, à part ça, nous avons quelques inconvénients. Euh, le, le tout premier, c'est que ça demande un tout petit peu de temps pour pouvoir euh, paramétrer euh, cela dans le DHSE. Donc, c'est comme les indicateurs que nous connaissons déjà. Donc, il faut se baser sur une formule pour pouvoir euh, le faire. Donc, on le configure dans le système et on l'utilise plusieurs fois. Juste le temps de configuration peut sembler euh, un peu plus, un peu long, d'accord? En fonction de celui qui configure, parce qu'il va falloir tester ainsi de suite, d'accord? Donc, il y a aussi un autre euh, inconvénient. Donc, c'est parce que euh, pour pouvoir peut-être corriger un indicateur de programme, il va falloir retourner euh, directement dans l'indicateur de programme pour pouvoir corriger cela. C'est un peu différent de ce que vous, voyez, vous avez vu tout à l'heure. Au niveau de la donnée, vous avez eu la liste des éléments de données où vous pouvez directement sélectionner masculin, féminin dans la liste et cliquer sur mettre à jour. Avec un indicateur de programme, il va falloir aller dans maintenance, aller chercher l'indicateur, ainsi de suite. Donc, cela peut euh, permettre de, de perdre un tout petit peu de temps, mais suivant une logique bien précise qui nous permet d'avoir des données assez juste après. Donc, nous avons aussi deux types d'indicateurs de programme. Le tout premier indicateur de programme, c'est basé sur des événements. Les événements, ce sont des informations que nous enregistrons. Euh, Peut-être le nombre de visites auprès par une personne, le nombre de demandes de labo ou de résultats de labo effectués par une personne. À chaque fois que nous cliquons sur «Terminer » ou compléter, euh, c'est un événement qui est enregistré dans le système. Du coup, euh, pour un, une personne enregistrée, on peut avoir plusieurs visites. Donc, Plusieurs visites peuvent représenter tous les événements enregistrés pour une per cette personne. Mais la personne, les données de la personne, c'est ce que nous appelons inscription ou enroulement, d'accord? Donc, dans, dans, dans les données d'enregistrement d'une personne ou ce que nous appelons inscription ici, nous pouvons avoir plusieurs événements opérés pour cette personne-là. Donc, l'ensemble des données constituées d'événements peuvent en fait représenter euh, L'enrôlement lié à cette personne-là. Donc, cela revient peut-être aux étapes répétitives. Euh, ce sont des événements enregistrés. Et ensuite, nous pouvons formuler tout ça en tant qu'enrôlement euh, ou inscription au soin du DHS. Donc, ici, par exemple, nous avons euh, deux événements euh, qui ont été enregistrés pour cette personne. Donc, quand nous voulons compter le nombre, euh, peut-être, de requêtes ou de résultats de labo ou de tests effectués, nous pouvons euh, dire qu'il a fait deux tests PCR. Et combien de personnes ont fait deux tests PCR? Donc, ça fait une personne, mais combien de, combien de personnes ont effectué un test PCR? Donc, nous pouvons dire qu'une seule personne. Combien de tests PCR ont été effectués? Donc, là, nous pouvons en citer deux. Donc, c'est sur cette base-là que nous essayons de formuler les, nos indicateurs euh, de programme afin qu'ils puissent réellement sortir la bonne valeur et nous permettre d'analyser correctement toutes ces informations. Donc, euh, vous allez voir ici aussi que nous pouvons, les indicateurs de programme, nous permettent de, de toucher à beaucoup d'éléments de données, peu importe le, le stade dans lesquels cet élément de données se trouve. Donc ici, si nous voulons voir peut-être ceux qui ont été hospitalisés dont le test est positif. Donc nous avons aussi cette possibilité de pouvoir présenter toutes ces informations au sein des indicateurs de programme et de les utiliser. D'accord? Donc c'est plus ou moins les indicateurs que vous connaissez déjà. Donc je m'en vais... Dans le DHS2 et vous montrer un tout petit peu comment euh, cela fonctionne. D'accord? Donc, dès que je me, me connecte, nous avons la possibilité de les utiliser. D'accord? Donc, je vais premièrement aller au niveau de, du visualiseur de données. Donc, quand je clique là-dessus. D'accord? Donc, c'est. C'est un outil que vous connaissez déjà, d'accord? Donc au niveau de données, vous connaissez bien entendu euh, les indicateurs, les éléments de données, les ensembles, mais il y a eu d'autres euh, modalités qui se sont rajoutées ou éléments de données d'événements, d'accord? Ou les indicateurs de programmes, d'accord? Donc euh, dès que nous prenons les indicateurs de programmes, nous avons la liste des programmes. Donc si je prends peut-être la vaccination, donc, je clique là-dessus. Tous les indicateurs qui ont été créés pour ce formulaire ou ce programme euh, vont s'afficher. et J'aurai la possibilité euh, de les utiliser comme je veux. Donc, ici, vous avez peut-être euh, la liste. Je vais prendre un autre ici. Donc, vous voyez les personnes ayant reçu... Euh, une deuxième ou la dose de rappel, d'accord. Donc, ils ont précisé ici que c'est un homme euh, dont l'âge est inférieur à peut-être 60 ans ou de 0 à 59 ans. Donc, vous voyez ici que là, euh, nous avons euh, le champ euh, dose qui apparaît, le sexe et puis l'âge de la personne qui ont été fusionnés dans l'indicateur de programme pour que nous puissions l'utiliser assez convenablement. D'accord. Donc, quand je vais plus loin, je prends le programme de surveillance. Vous avez vu les cas guéris, les cas, les cas hospitalisés. Donc, je vais prendre celui-ci. D'accord. Donc, quand je le prends, cela revient peut-être à aller sur le formulaire. D'accord. Donc, Je vais quitter là. Donc, si je sélectionne. Mon programme de surveillance, d'accord, et que je prends. Cela revient à dire les cas confirmés, oui, d'accord, ainsi de suite. Donc, nous pouvons fusionner plusieurs euh, champs au niveau de l'indicateur pour pouvoir sortir convenablement euh, la donnée que nous souhaitons avoir. Donc, quand je clique ici. Donc, il va aller, comme un indicateur, aller chercher toutes les valeurs liées au cas hospitalisé. D'accord? Donc, il va aller me chercher toutes ces valeurs-là et me l'afficher. Du coup, euh, je peux, si je reprends euh, mon formulaire de surveillance ici, donc, euh, j'ai aussi, je peux ajouter les cas confirmés D'accord? Et. Donc, j'ai les deux et je peux afficher. Ce que je ne pouvais pas faire en utilisant peut-être le visualiseur d'événements, d'accord? Ce que je ne pouvais pas faire. Donc, je peux pas afficher les, les deux informations au même moment à partir du visualiseur d'événements. Donc, je ne peux que afficher une seule valeur basant sur peut-être la sélection effectuée. Donc, je ne peux pas hospitaliser ici et ainsi de suite. Donc, je ne peux pas afficher les deux valeurs à partir de, du visualisateur d'événements. Et à partir des indicateurs, je peux afficher ces, ces valeurs-là. Et cela nous permet d'avoir toutes les modalités possibles. D'accord? Donc, ici, vous voyez que là, j'ai mentionné le texte, ainsi de suite. Donc, toutes ces, ces, ces données-là peuvent être utilisées. Donc, ici, j'ai les cas suspects. Je peux les rajouter, je peux l'afficher, ainsi de suite. D'accord? Donc, c'est là l'utilité des indicateurs de programme. On peut faire la même chose avec le tableau croisé dynamique. D'accord? Donc, il va aller automatiquement compter le nombre de personnes. Et me l'afficher. D'accord? Donc, nous avons... Euh, l'ensemble des cas suspects ici, d'accord? Donc, nous avons les cas confirmés ici, d'accord? Donc, quand je vais peut-être euh, ici, je vais dans maintenance, vous allez avoir la possibilité. Je viens dans maintenance. Ici. Indicateur de programme, je sélectionne, surveillance, chemin, suspect. D'accord. Donc, j'ai l'indicateur ici. Et l'indicateur est censé compter tout ce qu'il y a comme enrôlement effectué. Donc là, on ne compte pas le nombre d'événements pour cette personne, mais plutôt le nombre d'enrôlements. Donc ici, ça représente une personne. Mais quand on prend événements, ça le nom, peut être le nombre d'événements créés pour cette personne, d'accord? Donc, ce sont des choses que vous allez voir plus tard lors de l'académie euh, sur euh, la configuration, d'accord? Donc, ici, quand je prends l'âge, vous allez voir que nous avons la possibilité de fusionner beaucoup de champs, d'accord? Les CD où nous pouvons faire la différence entre les, les dates. Pour savoir quel est l'âge de la personne et éventuellement compter euh, les, les nombres de cas négatifs, positifs, ainsi de suite. Donc, nous avons cette possibilité de le faire au niveau des indicateurs de programme. Nous avons la possibilité de présenter certaines informations via l'événement, d'accord, le visualisateur d'événements, ainsi de suite. Mais avec les indicateurs de programme, euh, c'est beaucoup plus précis, euh, flexible, et cela nous permet d'afficher plusieurs informations au même moment et sans pour autant euh, naviguer vraiment dans les autres outils d'analyse que nous avons. D'accord? Donc, c'est ça l'utilité euh, des indicateurs de, de programme. Nous avons plusieurs façons d'avoir le résultat. D'accord? Donc, nous avons euh, plusieurs modalités ici dans la configuration de de notre indicateur de programme. Donc, ça, c'est le visualiseur. Si nous prenons peut-être le tableau croisé dynamique, nous avons aussi cette possibilité de pouvoir présenter la même information sous forme de tableau, d'accord? Donc, je viens ici, j'ai indicateur de programme. C'est la liste des programmes, d'accord? Donc, on va prendre. Et euh, je peux afficher les cas confirmés de COVID euh, pour les 5 et 14 ans, masculin féminin Je peux aussi afficher euh, pour les 25 et 34 ans et ainsi de suite. D'accord? Et au même moment, afficher tous les cas testés au laboratoire. D'accord? Donc, je peux afficher toutes ces informations au même moment. Mais par, le, le, par contre, au niveau du rapport d'événement, je ne peux pas afficher toutes ces informations au même moment, ni au niveau du visualiseur, d'accord? Donc, c'est là où les indicateurs de programme entrent en jeu pour pouvoir compléter euh, les possibilités que nous donne le DHS2 pour pouvoir présenter convenablement toutes les informations, de tracker ou pas. Dans le DHS, D'accord? Donc, nous avons les formations. Donc, c'est à lui d'aller chercher, d'aller compter automatiquement le nombre de cas. D'accord? Donc, nous, nous lui disons les modalités, nous lui donnons les modalités. C'est pareil que ce que nous faisons lors de la sélection. D'accord? Lors de la sélection, euh, si je viens, par exemple, au niveau du visualisateur d'événements, nous avons la possibilité d'afficher tout ça là en sélectionnant ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, je peux prendre ici. Donc, je prends ainsi de suite. Donc, ça revient à dire oui ou non ainsi de suite. Et voilà. Donc, c'est ce qui a été combiné dans l'indicateur, ce programme, pour pouvoir avoir assez facilement toutes les données euh, par rapport à cela. Donc, j'espère que vous avez plus ou moins compris la différence entre un indicateur de programme et puis les autres outils d'analyse. Euh, je vois une question. Comment utiliser les catégories attribuées? C'est ça? Les catégories attribuées. Je ne sais pas si vous pouvez préciser un peu plus la, la question. Parce que ici, vous allez voir les deux sont des indicateurs, euh, les éléments de données. Mais plus bas, vous avez les attributs euh, ici, d'accord? Maintenant, euh, c'est beaucoup plus utile quand nous voulons, les noms et c'est beaucoup plus utile quand nous voulons afficher la liste des personnes, là où le, nous pouvons utiliser, euh, bien sûr, quand je sors de là, le rapport des d'accord? Pour pouvoir afficher toute la liste des personnes enregistrées qui ont pris la première dose, qui ont pris la seconde dose, ainsi de suite. D'accord? Donc, c'est beaucoup plus utile quand nous voulons faire ceci. Un liste, nous voulons afficher les personnes. Je prends peut-être surveillance et je viens ici. Donc, c'est là où je peux prendre les attributs nom, prénom, pays et demander s'ils ont été hospitalisés, si elle est enceinte, ainsi de suite. D'accord? Donc, toutes ces informations peuvent être affichées à partir des attributs. Donc, euh, dans l'indicateur de programme, nous pouvons combiner tout cela. Nous pouvons combiner tout cela et c'est ça que nous donne l'utilité des indicateurs de programme dans le DHS. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions par rapport à cela. Mais moi j'ai un exercice pratique pour vous, pour que vous puissiez comprendre l'utilité, euh, comment savoir comment utiliser les indicateurs de programme. Ah. Ah. Euh, je ne vois pas d'autres questions pour le moment.